nous parlerons du projet bondes comment gagner des crypto sur internet. bondes est un projet de minage, mais aussi un projet qui réunit les recruteurs et les talents. Si vous avez une expérience dans un domaine particulier, vous pouvez monétiser vos expériences ou vos talents dans les meilleures entreprises de la technologie Web3. Le développement de ce projet est assez sûr sur sa communauté. Le modèle innovant de partage des revenus, Postuler à des emplois en quelques secondes. Pour commencer, c'est simple, vous allez télécharger l'application. Pour comprendre le détail du projet crypto, vous allez lire le papier blanc. Avec cette application crypto, vous allez vous connecter chaque jour. Vous allez vous connecter, vous allez cliquer sur le ménage, d'accord. Nous avons aussi un deuxième projet qui est très intéressant. Le premier projet de la banque islamique. Qui vous permet de gagner deux cryptos par jour et 10 cryptos à chaque invitation. Vous avez aussi 4 stars. Qui vous permet de gagner des crypto 4. C'est un réseau social comme Bondes. Plus le taux de ménage diminue et moins vous gagnez des cryptos. Le projet libre qui permet de gagner des cryptos. Vous allez vous inscrire. Allez télécharger, Et ici nous avons l'application, l'application en chinois, vous allez traduire la page. Cliquez sur télécharger pour télécharger l'application. Si vous avez aimé cette présentation, abonnez-vous à cette chaîne.